Donc là on a le perso et donc on va pouvoir l'éditer, voir le résultat en temps réel dans le jeu. Et si on est content, ben on va pouvoir l'exporter et ça va effectivement arriver quelque part dans, dans la build du jeu. Ça se passe comment oh, Regarde par là, par là, ça. Je suis Anthony Coltel et je suis le lead de l'équipe Maya. C'est ce que tu fais Oui, tout à fait. Je lead, je lead, je lead. Ah, ça c'est une vaste question, alors pour faire un jeu vidéo, il faut assembler euh, tout un tas d'éléments. En général, c'est on assemble des décors, on assemble des personnages, on assemble des animations, et euh, tout ça, on le lit euh, avec du code pour euh, justement permettre le gameplay. C'est un peu comme une course de relais, finalement, chaque équipe fait sa partie et donne son travail à l'équipe d'après qui va s'en servir pour refaire l'équipe d'après. Pour animer un personnage, avoir du gameplay dans le jeu, il faut d'abord commencer par créer le personnage. Et ensuite, une fois que le personnage est prêt, on va le donner à l'équipe animation qui va animer ce personnage. Et c'est qu'une fois qu'on aura ces animations qu'on va pouvoir assembler le perso et les animations pour faire le jeu. Maya intervient dans le processus créatif à beaucoup de niveaux. En réalité, euh, initialement, on se base sur des scénarios, des storyboards. En parallèle, on va créer les décors et les personnages et euh, on va commencer à faire les tournages motion capture. Tous ces éléments-là ensuite vont être travaillés euh, dans Maya puisque Maya, c'est un outil polyvalent qui permet de faire euh, un peu tout ce dont on a besoin au niveau artistique pour euh, envoyer des données dans le jeu. On va pouvoir étirer dedans bah, pratiquement jusqu'à la fin, hein, jusqu'aux jusqu dernières minutes de création, améliorer un peu les graphismes, optimiser, ça intervient euh, à tous les niveaux. Ce soft-là a une particularité, c'est qu'on peut l'enrichir. En fait, on peut venir euh, ajouter des plugins et on peut développer dedans de, de nouveaux outils. D'ailleurs, n'importe quel artiste peut se faire des petits scripts à lui pour être plus productif, mais euh, quand on a besoin de scripts beaucoup plus compliqués, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils viennent me voir, et m'expliquent leurs besoins et je leur fais un outil dédié. Donc ça, c'est la responsabilité de mon équipe, de répondre aux besoins des artistes essentiellement. Euh, on a envie de leur économiser le plus possible du travail fastidieux. Typiquement, moi j'appelle ça éviter les clics. Donc euh, nous, on veut qu'ils puissent se concentrer essentiellement sur la tâche artistique et on essaye de leur simplifier le plus possible la tâche technique. Pour créer le jeu, on a besoin justement d'assembler tout un tas d'éléments, ce qu'on appelle des assets. Et donc on assemble tous ces éléments, c'est une sorte de Lego qui permet de construire le jeu. Et donc chacune de ces briques, en tout cas tout ce qui est graphique, vient de Maya en fait. Il y a des petites exceptions comme l'interface graphique 2D ou, ou les vidéos plein écran. Mais tout ce que vous voyez dans, euh, dans D3 par exemple, est forcément a été édité dans Maya à un moment ou à un autre. Chez Quantic Dream, en fait, on se base énormément sur la motion capture, où on tourne avec des acteurs sur notre plateau en interne, et ce qui produit un énorme volume de données à traiter et ensuite à insérer dans nos jeux. Tout le système de traitement de motion capture est automatisé, ce qui fait que très peu de temps après le tournage, on va pouvoir envoyer une première version dans le jeu. On va pouvoir, nos fameuses briques de Lego vont pouvoir commencer à être assemblées, Probablement que ça ne va pas être la version définitive qui va se retrouver dans le jeu, mais c'est déjà une version temporaire qui permet aux autres équipes de commencer à travailler très vite. Donc ça c'est le genre d'outils qu'on livre, et euh, donc pour les autres équipes on livre aussi des outils, euh, et en particulier pour euh, les gens donc, qui font les personnages et les décors du jeu. Euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a intégré aussi, ça c'est pas commun, on a intégré notre moteur du jeu directement dans Maya. On va dire que les artistes ont l'habitude de travailler en aveugle, de faire leur édition, de les exporter, de les envoyer dans le jeu, et c'est qu'une fois que c'est intégré dans le jeu qu'on voit le résultat. Là, grâce à notre système qu'on utilise depuis, depuis pas mal d'années, depuis HeavyRange je crois, on arrive à voir directement les modifications avec le résultat pratiquement final du jeu dans l'outil. Et c'est vrai que maintenant, on va assez loin dans l'édition. Par exemple, on a tout notre système de calcul de l'éclairage statique et dynamique qui est dans Maya. Et le fait de pouvoir l'éditer en live et d'avoir le résultat de l'éclairage en live dans Maya, c'est quand même très très pratique pour les équipes. Alors, pour voir comment ça se présente concrètement dans le studio, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de venir regarder dans Maya directement. Ok donc là ici on a, on a Maya qui est notre éditeur principal d'assets graphiques et de ce côté là on a la fenêtre qui contient notre moteur de jeu donc, par exemple ça c'est un outil qui, tout, qui nous permet de, de tester l'éclairage du personnage pour voir s'il si, euh, est bien, euh, s'il rend bien, si ses ombres sont, sont bonnes, si la peau est bien euh, paramétrée par exemple on a le vrai rendu en fait, du moteur du jeu, on a même euh, donc, les effets spéciaux, je crois qu'on doit voir la, la diode s'animer. Donc là on a le perso, on a une sorte de, de preview hein, de, de ce qu'on va voir plus tard dans le jeu. Donc si je vais dans l'éditeur de matériaux, je vais pouvoir euh, bah, changer euh, peut-être la couleur de sa veste, euh, si on trouve que Connor va être mieux en, en, en vert ou en rouge, je, je ne sais pas. Et donc on va pouvoir l'éditer, voir le résultat en temps réel dans le jeu, et si on est content, bah on va pouvoir l'exporter et ça va effectivement arriver quelque part dans, dans la build du jeu. Mais ça, le fait de pouvoir éditer la lampe en, en temps réel, il y a pas mal de gens qui font euh, du cinéma et qui aimeraient bien voir ça. Parce que des minutes dans le cinéma, quand on fait un clic, on attend 10 minutes qui rendent l'image pour avoir une preview. Ça a l'air très compliqué. Ça l'est. <rire>